Est-ce que vous pouvez nous parler de votre album de BD préféré Oui, c'est le Tintin, l'affaire Tournesol. C'est à mon avis un des meilleurs scénarios d'Hergé. C'est une course-poursuite qui se passe entre, au départ, la Belgique et qui finit en Suisse, et en, ensuite la vie en borderie C'est un, un véritable Hitchcock. C'est un scénario très très très bien construit. Contrairement à, aux premiers albums, D'ailleurs, ça ne plaît pas beaucoup aux enfants parce que c'est un peu trop compliqué. Les enfants préfèrent Tintin en Congo et Tintin en Amérique, qui est une succession de gags euh, mis beau à bout parce que c'était fait à la petite semaine. Tandis qu'à la fin de sa carrière, euh, au moment de la faire tourne sur Le Coq en stock et du le Tibet, les albums sont faits euh, sur base de scénarios très très bien construits. Voilà. Et combien d'albums vous avez chez vous euh, en tant que collectionneur ah, bien sûr. Je crois qu'à vue de nez, parce que je ne compte pas, mais un mètre de, de lumière de bibliothèque, ça fait à peu près 100 BD. Et donc je dois avoir à peu près 19 000 BD à la maison. Mais c'est 45 ans hein, de, de collection aussi. Hein. Merci beaucoup. Je vous prie.